Il peut arriver tellement de choses. Je pense que c'est important aussi de ne pas perdre tout ce qu'on a appris justement à l'école où on a cette chance de pouvoir utiliser et connaître plusieurs médias pour pouvoir ne pas perdre ces bases-là et les réutiliser après. Et cette polyvalence aujourd'hui, elle est absolument, absolument nécessaire pour durer dans le temps dans ce métier. Si c'est votre rêve, si vous avez vraiment cette flamme pour le journalisme et pour le sport, juste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 le temps se proposer quoi être chaud pour euh, être chaud pour tout quoi un peu pour pour euh, continuer là dedans c'est de ne pas gâcher les oppor opportunités qu'on peut vous offrir c'est sûr que avoir un, un stage une pige faut pas le galvauder la première euh, impression que vous allez donner elle est très importante alors elle n'est pas irrémédiable mais en tout cas de montrer qu'on est investi qu'on a envie de d'apporter quelque chose d'apprendre